Non, non c'est passionnant parce que chaque, chaque projet est, est, est particulier, parce que en plus, c'est vrai qu'il y, y a plein de choses encore à, à découvrir, plein de systèmes à mettre en place, donc c'est vraiment passionnant. Et puis, encore une fois, c'est chaque... Euh, chaque motivation, chaque individu étant différent, chaque motivation va être différente, qui va, qui va définir un projet ou de choix des essences différentes, où on va avoir des espacements, des, des gestions en fonction du matériel que la personne a. Donc, vraiment, chaque projet est particulier. Donc, c'est en ça où c'est vraiment intéressant. Le conseil forestier pur, on est à l'application de techniques euh, rodées depuis, euh, depuis des décennies, euh, sans se sans poser trop de, de, de questions. À partir du moment où on a choisi l'essence en fonction d'un terrain, on plante à telle densité, voilà, puis on... On revient enfin voilà alors que là vraiment c'est ça ça nécessite de se poser aussi de un tas d'autres questions d'apporter, d'aborder des, des thématiques euh, comme le paysage euh, l'environnement la qualité des, des, des eaux etc que en tant que forestier euh, euh, pur et dur, euh, on ne serait pas forcément amené à se poser quoi, par rapport à, au quotidien du travail, que ce soit de l'exploitation forestière ou, ou de, la, de la gestion de, de domaines forestiers. Donc euh, une ouverture d'esprit beaucoup plus importante. Maintenant je suis cool. Merci beaucoup euh, M.